Salut Dédé, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur un petit lit de frelons asiatiques Dans une cabane en fer Allez, on va aller voir ça, je prends le matos et on va aller voir ça Matos On va fermer la voiture Bon aujourd'hui il pleut temps pourri Mais les frelons sont toujours là donc c'est un petit nid dans la cabane C'est un abonné qui, qui me suit Qui a vu ça et qui m'a appelé Allez on va aller voir ça Petit chemin à faire Ouais, on va mettre un petit combi. Euh, euh, l'abonné Bonjour. Petit nid. Comment tu l'as trouvé, le, le nid Et euh, oui. En faisant, euh, en prenant les cailloux pour le jardin, en fait. Les petits cailloux blancs. Et euh, donc, es, du coup, tu l'as vu, t'as eu peur ou pas euh, un, peu, enfin, ouais. un peu, ouais. un ouais, peu En plus, je suis... Euh... T'es allergique Ouais, je suis allergique, ouais. ouais. Bon, bah on va aller traiter <rire> ça, alors. Donc, tu sais que le nid, on le laisse. Ouais. Puisque oui. tu voir des vidéos d'Etienne et les miennes hum. On laisse la poudre et dans 15 jours tu pourras le faire tomber sans problème Parce que là okay. maintenant il y a des ouvrières ah oui, Donc il oui. y a des ouvrières oui. qui sont oui. euh, dehors okay. ok, ça va Allez, je vais aller voir ça Allez. avez vu Allez, je vous montre ça Après je me change On va mettre ça là Je vous montre le nid plus près pas trop, rentré, pas trop près. Je ne sais pas si vous allez le voir Allez, je me change Et c'est parti oh oh oh oh oh. Des, des oh dear, Allez, c'est parti pour le combat Allez, on rentre là-dedans on va aller le voir de plus près Je pense qu'il y a des ouvrières parce que j'en ai vu plusieurs rentrer Bonjour petit frelon. Est-ce qu'il y a du monde dedans Regardez-moi tout ce monde -il. Oui, il y a du monde Suspendu une petite cordelette Donc on va lui mettre un peu de poudre Laisser agir, comme je disais, à l'abonné il enlèvera un peu plus tard. Presque, regardez, je pourrais presque le transporter. Et le faire déménager. Vous voyez Regardez comment c'est original la poisson. Allez, on va le remettre en place. Une petite boule pour Noël. Allez, c'est parti. On va mettre la poudre. Bon, J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à mettre une note à la vidéo et je vous dis à très bientôt.